Aujourd'hui, on a du lourd. on a fait Power Concept Et il m'accueille pour faire une petite vidéo. Ai ça, un petit à gauche, on voit l'ordinateur. Ouais. Avec ouais. des courbes, donc je sais pas ouais. trop... Ce qui va se passer, c'est qu'on va la passer au banc. Moi, j'ai jamais vu ça, donc je découvre en même temps que vous. Le principe du banc de puissance, évidemment, c'est de mesurer les performances réelles d'un véhicule, origine, et ensuite modifier. Donc, ici, dans ce cadre-ci, on, on, on reprogramme le véhicule pour améliorer euh, les performances. Euh, il y en a déjà pas mal, mais ce sera encore nettement mieux juste après. Voilà, donc on va, on va lancer le test. Non ça m'a plu. C'est impressionnant, hein. Oui. Et là, on roule jusqu'à pratiquement 280 km/h. C'est euh, le bruit des pneus, des rouleaux, l'échappement, le moteur. Ouais. Euh, et euh, évidemment, ça dépend du type de voiture qu'on passe sur le banc, mais ouais. euh, parfois il y a des gros 4x4 style euh, des classes G, AMG ouais. avec des gros pneus et, et la ouais. texture du pneu fait que le bruit augmente également. Euh, du type de véhicule qu'on va passer sur le banc. Et vous faites passer tout type de véhicule à Tout type de véhicule d'une Citroën C1 ouais. à, euh, à une AMG ou même on a fait déjà des, des Bentley oui. Continental GTS. Okay. Euh, ce sont des gros véhicules avec ouais. des w ouais, de donc vois. Euh, vraiment très performants. De voir ce que c'est. Comment De voir ce que c'est. Ah oui, ok, bah, oui, oui, c'est évidemment euh, c'est évidemment très impressionnant de passer des voitures pareilles mais c'est très stable aussi hein. et vu le bruit ça explique euh, l'insonorisation la, la ouais, ouais, la... La... <rire> bon, c'est vrai que ça fait une belle déco mais euh, euh, comme on travaille euh, on, on travaille énormément euh, et que les bureaux sont pas loin ça nécessite vraiment une insonorisation ah, euh, oui. assez, euh, assez forte pour pouvoir euh, pas tenir dingue en cinq journées quoi. et comment vous faites alors pour reprogrammer euh... améliorer le rendement du moteur et donc on augmente comme ça les performances okay. et ça vous prend combien de temps alors ça dépend du type de véhicule si c'est un véhicule qu'on a déjà développé auparavant ça va prendre plus ou moins 3 heures donc le temps de mettre le véhicule sur le banc d'extraire les données, de retravailler les données donc ça peut varier de 3 à 4 heures pour un véhicule déjà connu et alors si c'est un tout nouveau véhicule qui vient de sortir ça peut prendre 1, 2, 3 jours, ah ouais. dépendant de la complexité du programme constructeur. Donc ouais. euh, il y a aussi qu'il faut accéder aux données avec des outils spécifiques. Euh, et donc évidemment, euh, c'est un, un long développement, parce qu'il faut d'abord mettre au point les protocoles de communication qui nous permettent de rentrer en communication avec le véhicule. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on va extraire les données, on va commencer à les étudier, et on va, euh, on va effectuer la modification sur mesure. Donc, pas un programme qu'on achète tout seul sur internet. C'est souvent le gros problème, c'est que bon maintenant Power Concept, c'est une entreprise qui existe depuis 50-50, père en fils. On a toujours été du métier de l'automobile et malheureusement, euh, actuellement, il existe pas mal de préparateurs ou de tuners euh, qui, euh, qui n'ont pas de bande-puissance. Euh, qui font un raising sur les prix complètement euh, absurde, euh, et alors évidemment, les clients se demandent tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi lui fait un programme à x euros et lui c'est beaucoup plus cher Parce que de 1, euh, on est Alors, euh, d'origine, euh, si vous voulez, je, je peux vous laisser passer jusqu'à l'ordinateur. Comme ça, je vous fais une démo. On va On a un, un rapport qu'on va remettre à Martin après. Comme ça, il aura le rapport pour lui. Donc, en, en bleu, euh, on représente les coupes d'origine et en rouge, les coupes, les, les, les coupes modifiées. Pardon. Et donc, ici, d'origine, le véhicule sortait 580 chevaux et 732 newtons. Si je vérifie, notre base de données, on va vérifier immédiatement voilà Vérifier et comparer les données avec le banc de puissance. Donc elle sort 580 chevaux et 732 N. Donc au niveau de la puissance, ben, on est, euh, à 5 chevaux près, on y est. Ouais. Et au niveau du couple, on a dépassé déjà le couple, euh, dans ce cas-ci, de 32 N. Ah ouais. donc, donc le véhicule développe un petit peu plus que ce que le constructeur a annoncé. Okay. C'est toujours bon. C'est toujours ça depuis. Et, euh, et donc voilà. Euh, maintenant, en stage 1, on sort 667 chevaux et 863 newton-mètres de couple. Donc, si on vérifie les données annoncées sur notre site internet, on a 3 chevaux de plus qu'on annonce et euh, euh, qu'annoncé sur notre e site, pardon, et 850 newtons. Et donc, nous, on sort ici 863. Donc, on a 13 newtons de plus qu'annoncé euh, par notre site internet. Donc en général euh, on essaye d'avoir des, des valeurs euh, correctes, euh, en général on, on, on met des valeurs euh, réelles donc vraiment ce qu'on a obtenu et parfois on a, on a des différences énormes entre ces, certains sites internet et là les clients nous disent tiens c'est bizarre pourquoi votre concurrent annonce 20 chevaux de plus. Ouais. Mais nous on, a, on, on essaye de, euh, de représenter sur notre site les, les valeurs réelles qui sont lues par le véhicule et pas des valeurs farfelues qui, ont été, qui sortent de nulle part. Donc ce qu'on annonce en général, c'est ce que va sortir notre travail après calibration. Les roues aussi. Ça c'est tu Peux commenter. On peut le faire et ce qui est bien c'est que sur un moteur diesel évidemment, euh, là on a encore des réductions de consommation beaucoup plus importantes ah oui. parce que sur un diesel, bon, un moteur essence à la base il n'a pas vraiment été taillé pour, les, pour, pour, le, pour la consommation diesel, là le fait d'augmenter le couple on a vraiment une, euh, une réduction de consommation, on parle quand même d'une réduction de 5% Ah ouais, oui, euh, donc ça, ça pèse aussi au niveau euh, euh, au, au niveau de, de la balance, du budget, ouais, euh, carburant. Ouais, ouais. euh, on fait ça pour les camions aussi, on est spécialisé dans les, dans les camions. Okay. Donc, euh, tout, tout véhicule utilitaire et, euh, et, poids et poids lourd. Et principalement, on travaille les, les cartographies éco pour euh, réduire la consommation.